Euh... L-chip ou... C'était quoi C'est L-chip, soit L-chip ou soit Bureau de sécurité, troisième étage, 1 er étage... y ça va <rire> ouais, on est, est d'accord pour dire que Freddy c'est plus.. Ce Freddy là il est plus bégé que tous les autres Freddy. On est d'accord. Ouais je suis ma torche. Euh, ouais oh, je vais faire le chip. <rire> Chip. Un pepene. Like ouais, mais je, vais avoir, je vais aller voir le chip. J'avais un peu parlé. Le chip ce serait... moi je serais, Gr... je serais Grégory j'aurais déjà euh... cassé moi un oeil. à, à moi quand, quand j'ai peur euh... IRL il y a moins que je tape quelqu'un bah celui là qui me fait peur en tout cas je vais perdu. non je suis pas perdu je sais où tu j'ai plus parlé mais je sais où que je vais c'est plus important <rire> Oui, il faut tous les trouver pour un trophée sur Play et un succès sur Steam. Attends, attends... Et ils l'ont bien collé Est-ce que je peux passer là Eh... Hey. Tu, pas, tu vas pas me dire que t'as jamais vu quelqu'un essayer de glitch le jeu hein... Ça il faut pas se cacher hein. On a déjà vu quelqu'un où. Au moins, essayer de feu glitch un jeu. Le Be safe veut dire... Tu vas courir. <rire> Lui je l'aime pas. Je connais, un, je connais un youtuber qui... Qui a réussi à... Stun à des security bots. Et pourtant il continue à dire que c'est impossible. On est d'accord, c'est possible de les ameugler. Alors, je... Hop Hop Pourquoi je peux pas... Je peux pas faire les cams Ah, c'est bon. C'est là-bas qu'il faut que j'aille, dans mes souvenirs. Est-ce que t'as déjà vu toutes les fins ou pas Je sais pas combien il y en a exactement. Je crois qu'elle est à ma gauche, non Mais ben elle est où Hot oh, Sun Wolf, portée disparue. Ah elle est là-bas. Non, c'est pas elle. Ben ben elle est où J'entends ma gauche, du coup ma gauche c'est où que je regarde. Ah, je crois qu'elle est... Elle est pas dans les chiottes Je crois qu'elle est dans les toilettes. Ou du moins à côté des toilettes. C'est cette cam là qui peut donner sur le toilettes. Non je sais qu'elle est pas visible des fois je la. À moins qu'elle a bugué. T'imagines qu'elle a bugué Attends. Si elle a bugué, ça aimerait qu'elle soit invisible. Faut bien qu'elle... Ouais j'avoue. Elle chip c'est le taco belle. N'aie pas peur. Non je n'ai pas peur, je vais me faire dégommer la gueule mais j'ai pas peur. Ah, attends. Je regarde une dernière fois caler, si je la vois. Parce que je sais qu'on peut la voir dans les cams. Mais ça, les câbles là, il faut vraiment pousser un Dark Marion, hein. Je sais pas toi, mais moi ça me fait pousser un Dark Marion. Euh... On oh, va boire, aux toilettes, hein. Il y a un cadeau en plus dans les toilettes. Sneak away, you coward. Oh tiens j'ai des croquettes pour toi Oh pire si elle là. est Bah... C'est comme t'as dit, elle est invisible. Un bug qui la rend invisible. Oh putain. Elle fait se prévenir vers moi en plus. Elle euh... là là est là-bas, bon, elle est là-bas. Je l'ai vu, je <rire> l'ai vu, je l'ai vu. C'est bon, je l'ai vu. Tu l'as vu je suis dans la poussette là elle est à droite elle est où je sais qu'on peut la voir ici non elle est derrière ah, elle a raison en fait je commence à avoir faim Elle est là, voilà, on va l'a trouvée. En fait elle était juste pas là depuis tout à l'heure. <rire> Alors, quand même quelques gouttes qui coulent, hein. des gouttes marrons. Hein. J'ai ça je dis rien. Si elle aurait entendu cette blague elle m'aurait buté. Allez aux toilettes, encore Ah non, elle est là. Ah, elle se barre là-bas, ok. <rire> Bye, FODOTIFOKA you TIME J'ai vais trop. Apparemment, elle est plus consumée. <rire> Il faudrait une caméra que je, je me vois... Je suis dans celle à la droite, ok. Ouh. Non mais en vrai, j'ai vraiment de la chance en fait. Hein. J'entends sniffer mais... Elle est où ah. ah, elle est là. Ouais je pense pas que.. ce ça on va me voir. Ouais. En vrai non. Deuxième fois. C'est pas gentil. Mes followers c'est mes amis. Elle <rire> est restée là Wow Là il y a une storyline. C'est peut-être pas le bon moment de le prendre. <rire> oh non, je m'en souviens Non, on va pas courir. Oh. Hop et hop. C'est pas dit mais Music Man... On peut jouer Je sais qu'il y en a qu'on peut jouer mais... Ça rappelle si c'est bugué. Qu'ils font un patch entretien de sortie Év évidemment que je me suis retrouvé bloqué dans la salle d'arcade euh, chaque fois que je sors euh, du bureau de la sécurité je finis enfermé quand c'est pas euh, une histoire de niveau d'habilité ah j'arrive pas à parler d'habilitation trop bas c'est un problème de billets d'entrée je fais partie de la sécurité enfin je devrais avoir accès à tout non je vous jure, un truc joue avec une ménère. Cet endroit n'est pas sûr. Si on me donne 100 dollars, j'irai. 100 dollars. Rapport d'entretien. Pardon. Ça c'est un row. Rapport d'entretien. Le Tika Feeding Ferenzi de la pâtisserie ne veut pas s'éteindre. Même à débrancher, je peux... Le jeu continue à fonctionner. Pourtant, c'est impossible que les circuits soient encore chargés. Attends, ça... dans le... Tika, Fending, Finzi. Faudra aller check, ça. Attends, le... What Goodtrap? Qu'est-ce qu'il fait là Ça j'étais pas au courant qu'il y avait une arcade comme ça Ouais là il faut la garde de sécurité Je suis juste en train, en train de faire le tour pour voir On sauvegarde Euh y a pas un cadeau Un truc recharge la torche bon bah y a pas de cadeau a rien oh non c'est oh non oh je vois ce que c'est oh je vois ce que c'est c'est le FNAF euh, original merci attends est-ce que Oui je sais Freddy. J'entends. Ils viennent des deux côtés là Je crois que c'est la personne qui utilise plus ses caméras dans un. Ils sont Ok, c'est un peu ça. Ils sont là-bas. Ah bah maintenant c'est son tour. Tu m'as fait de la laisser fermer la porte. Il, y a là ah, il est juste là à la porte. Comment je suis censé survivre oh Tu as faim. En fait cette porte j'aurais pu la laisser ouverte. Est-ce la caméra invisible, J'ai je... ah. toujours détesté ce, ce passage. En ah vrai, oui, moi je vais tuer... En premier, je sais pas. Attends, j'ai besoin de boire. J'ai chaud. Je déteste cette partie-là. Non, non, non vraiment pas l'endroit de se cacher un peu J'ai pas trouvé un passage, c'est mort. Oh il est il est là. We're on est en de Ah, il y a déjà l'attaque. J'ai entendu. Euh... Attends, attends, attends, attends. Je l'ai pas vu. Il est où On attends qu'il qui arrive. Non. Ok, il est là. Il est là, je laisse fermer là, ouvrir là. Comment je vais tenir les une minute J'aurais même pas à tenir que 5 secondes Mais ça faisait pour plus ce jumpscare <rire> Je déteste cette partie, je vais... vais réussir, je vais... vais réussir, je déteste cette partie, bon. Allez, je fais une, une extra, une heure extra. Oh, bon. Niveau lumière, c'est bon. Emergency lockdown activated. This All I did was take the batch. Do not panic. That office is now on lockdown. I can deactivate the alarm. glitch, pour... C'est pas gentil. Ça y est là Attends, je check. Attends, moi, je va le bouger. Va sur les caméras de... les bonnes caméras de connard oh, pas. Ah, là. là. Oh, je sais pas ça me stress oui mon petit mon à la porte de droite il arrive à la porte de droite Monty Watson oh, arrive à la porte de droite aussi je crois ouais ça c'est la porte de gauche Freddy, s'il te plaît Je vais devoir tout recommencer. non dis-moi qu'il y a eu une sauvegarde. Sauvegarde auto s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il n'y a pas de sauvegarde auto dans le jeu, je sais, mais à part la fin, bah ben, la fin. La première fin. Ah, oh, Yuck. Putain, oh. <rire> j'avais réussi, air. No, te... Non, non, non. Freddy, je ne sais pas ce qui passé. Tout ce que fait le Ne pas est alarm, mais ça will take temps. Quoi Non, ils sont pas bugés. Moins d'une minute, allez batterie s'il te plaît tiens le coup. Oh elles sont buggées Elles sont 7, 6, 5, 4, 3, 2... Ouh c'est pas le c'est pas le Rotten non. Ah. seize numéro 4 oh, je m'en fous sauvegarde regarde après ça même si ça je... ah. c'est faux c'est pas là c'est faux c'est pas vrai Oh, non plus, euh... Ouais, je l'ai lancé un Je oh. peux Non, je veux pas de ton aide. Même si je t'aime bien. Ouais, je sais. Pas un cadeau Non, ouais, pas cadeau. Et le mec qui cherche un cadeau euh, à un moment comme ça. Où est-ce que je suis censé aller? J'ai pas vu ce qu'il faut que je fasse. Utilisez l'incenseur du bureau des prix. faut y aller. C'est clair. Ok, c'est là. Elle ce va se Moi, bon, je pré-shot parce que je sais ce qu'il y a derrière. C'est la fin cet épisode man. sur YouTube. Moi, je vais continuer encore moins une heure de live. Si vous voulez venir à Stral Studio, lien dans la description. Et on se retrouve pour un nouvel épisode. <t 'en>